C'est avec beaucoup de plaisir que nous déclarons ouvert le 22e Festival Paillon 20 de Comte. Je vais tout de suite laisser la parole et la chanson, surtout, à quelqu'un qui est une Niçoise, mais qui est surtout de la vallée du Paillon. Alors, je suis incantable, et vous dire enchantée, Donc de vous présenter quelques chansons. C'est un spectacle que j'ai appelé « Cantate d'Azur ». Alors le concept, c'était de parodier des chansons connues en histoire. Parce qu'à l'école, on m'avait pas dit ça, on m'a dit « c'est les patois ». Et puis, je me rends compte qu'il y a eu Frédéric Mistral, prix Nobel de littérature. Je me rends compte que c'était une langue qui avait remplacé le latin au XIIe, XIIIe siècle. Je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien. On se retrouve dans une fête niçoise, il y avait des reprises en français. On s'est dit, mais c'est une quesaco. Il me dit, à quel la, la dergespare, il y a et Donc, j'aime les filles en niçois. Je dis, ouais, mais moi, moi, j'aime les garçons. Donc, mi plazo lubardo. Mi plazo lubardo. Au casino, mi plazo on lui pardonne. Dona Negresco, mi place on lui Ben belle Riva, mi plazo on lui pardonne. Des lofers playa loure à ses Mi po des Allo Allô? Avec qui, ce hein? C'est pareil, brave. Il est brave, lui. C'est péjoratif en français. Alors que brave, ça vient de la loyauté et de la bravoure. Alors la chanson suivante. Donc j'ai pris Amy Winehouse, Back to Black. Sauf que les filles du comté de Nice, du pays Nissart, elles ne font pas comme Amy Winehouse. Parce que du bas, ils ton dit et la Lune et Timélovante, tout cela passait déjà là. Pardon, après, je viens de faire une chanson sur les hommes. Donc vous avez eu vos compliments, les hommes. Eh oui. Et oui Aïlas, non malaise te louter, bagna te lou, sioupi couling et main. Si si on basta, tu te viva, mais tu pas à cet et tu te pas faire Sous-titrage Au début tout le monde se foutait de ma gueule hein, quand j'ai dit que j'allais faire ça, des représentations, pantaille vous savez ce que c'est, ça fait 5 caisses le pentaïe. Pentaille, a du Ma une joue ou un bênaut Et le monde de Ségur sera eu je, je me fais surnommer, c'est pas de ma faute. Bis pantail Parce que pareil, le pantail On dit toujours l'autre il comme, pantail Comme si c'était pas bien de rêver un peu Tu es un animal, du arbaliment Viens tout. à vous. Merci à nos carmes, reste à quelle fille Amélie, super idée fasciste. Car c'est un Mais tu l'auras, tu perte, tu m'as, pour m'as Tu m'as, tu m'as, tu bon Tu tu Mamma Maria m'y venait et me disait les mots et les raisons, là il s'accurait, là il s'accurait, là il Eh bien, on fait bien de l'applaudir très très très fort Zin alias Nishpantai